C'est Cherel, on se retrouve donc sur Xuan Yuan World 7 Je vous l'avais présenté il y a un an Il n'était pas encore en français Chose qui résolue aujourd'hui Vous avez les sous-titres FR Vous pouvez choisir d'avoir les langues de départ En chinois, soit en anglais Et évidemment, c'est sous-titré FR Mais il y a un an, ce n'était pas du tout le cas Quand je vous l'ai présenté Et euh, je, vous je traduisais au fur et à mesure euh, Des dialogues, ce qui n'était vraiment pas évident euh, Tellement ça allait vite donc aujourd'hui, c'est résolu. Je trouvais sympa de lancer un let's play sur ce jeu qui est vraiment mais magnifique à tout point de vue. Des graphismes, de l'histoire, des combats, etc. Euh, c'est vraiment un jeu qui est magnifique. Et je remercie encore le développeur de m'avoir donné la clé il y a un an euh, pour que je puisse présenter le jeu. Il était donc sorti en anglais le 28 octobre 2020. Ben, depuis peu, il est en sous-titre FR. Il est développé par Soft Star, Domo Studio, édité aussi par Soft Star et Yoreka Studio dans Xuan Yuan's World 7. C'est un ARPG ancré dans l'histoire et la mythologie chinoise. On, on va incarner Taishi Zhao, un épéiste calme et fiable au destin tragique. Pour protéger sa famille, il va commencer un voyage dans un royaume chaotique. Pour trouver la vérité et franchement vous allez voir que au niveau graphisme au niveau de l'histoire euh, au niveau des combats il est fluide il est beau j'ai rien à y reprocher moi qui adore euh, l'univers le, le, euh, de l'asiatique la, de, ben, là je suis servi vous me direz ce que vous en pensez on va faire une nouvelle partie vous pouvez jouer au clavier ou à la manette comme vous le souhaitez donc on va partir sur une nouvelle partie Alors, on va se mettre, moi je vais le me mettre en facile pour le, pour le let's play, non pas que les combats soient, soient compliqués en normal, mais j'ai vraiment envie de profiter de l'histoire, vu que je l'ai déjà fini, je l'ai fait en live sur, sur Twitch, en normal. Donc vous avez quatre possibilités, faciles, à profiter de l'histoire et des combats. Soit en normal, une expérience de jeu qui est équilibrée pour satisfaire le plus de personnes, difficile, la voie du danger, du défi et de la gloire. Ou alors cauchemar réservé à ceux qui recherchent le défi suprême. La difficulté ne peut pas être modifiée en cours de partie. Donc on va partir en fascine pour pouvoir bien voir tout l'aspect du jeu et bien, et bien profiter de l'histoire qui est magnifique. Finan Zine, deuxième ère d'Iwang. Alors, j'avais le choix entre mettre les langues en chinois ou en anglais, mais euh, j'ai préféré les mettre en chinois, je trouve que c'est plus immersif et plus sympa que l'anglais, trop courant, donc euh, vous aurez ben, la langue en chinois, je sais pas si je peux la changer en cours de Let's Play, on verra ça, vous me direz. Euh, si vous préférez en anglais, mais bon moi perso, je le préfère en chinois. Et euh, vous, vous avez des sous-titres donc en effet. Alors, vous pouvez voir, euh, vous avez des quêtes, et euh, vous les avez en haut, des invités gênants, vérifier les abords de la maison. Euh, et vous avez une petite flèche que vous pouvez voir avec l'objectif en rouge où vous devez aller. Alors, appuyez sur B pour exécuter une attaque. Il est vraiment magnifique ce jeu. Donc on le retrouve enfant, on est revenu dans le passé et donc on va aller à l'objet de quête. On va devoir aller chercher le sort volant de sa copine. Ah, vous avez vu, on a, on a eu un combo au début, vous avez vu comme c'est fluide hein c'est rapide, c'est fluide et c'est. Euh... C'est vraiment magnifique. Est vraiment magnifique. Ah c'est vous Alors, des fois, sur les personnages, vous allez avoir des petits icônes blancs, comme ça, il faudra leur parler. À propos des invités, à propos des cadeaux. Ah propos des cadeaux? à Je, Je. Allez, on se rend au point d'intérêt. Vraiment, au niveau graphisme, c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. Et Même l'histoire, sans vous spoiler, l'histoire est magnifique. Elle est vraiment une histoire qui tient à cœur, qui prend aux tripes. Hein. À ah, moi! 招儿 Alors, ramenez Xiang dans sa chambre. Alors là, on ne peut pas courir, puisqu'on porte le petit bébé dans ses bras il porte sa petite soeur. <笑>小小啊 Ah. 怎么了? So 可惜吗 enfuir de la résidence Zing deuxième R donc on le retrouve aujourd'hui 煎药 oui, donc comme vous en doutez, hein, vu que bébé elle a avalé et inhalé toute la fumée de l'incendie, depuis elle est malade, donc il lui prépare son remède. Qu'on va les lui donner. ciao 媽。 这样有骨头<笑> <快点去喝了吧。嗯? 笑> <笑> 有一天傍晚,猴子在都市附近玩耍,發現了長安最高的那棵樹。那是一棵 écrit l'histoire, en fait on choisit qu'est-ce qu'on pourrait dire? 红二决定要爬上去看看 他抬头,看他的月亮。覺得月亮好像 Ravioli va mettre un 虎儿越爬越高,最后爬到了月亮上 带一些大人的精神 这个 Merci. Merci. Merci. Alors, on a une carte. Voilà, c'était ici qu'il fallait appuyer. On a une carte, donc il va falloir ouvrir qui est quand même relativement... Euh... Vous pouvez le voir, il y a des points d'intérêt ici, qui est relativement grande, même très grande. Voilà. Après, sur la carte, quand vous aurez ouvert les centres d'intérêt de la map, vous aurez différentes icônes comme les marchands, les pierres gardiennes, les points de sauvegarde, les quêtes, les objectifs de quête principale et les objectifs en vert de quête secondaire. Personnellement, je vous dirais, faites les quêtes secondaires et faites aussi les quêtes principales. Après, au niveau de, du guide, vous avez ici toutes les quêtes que vous avez fait. Ici, les quêtes secondaires que vous avez à faire. Les potions que vous avez. Donc nous, on se trouve ici. La carte, les quêtes. Pour l'instant on ne voit pas les talents et après on aura un journal aussi comme on peut le voir, les talents le, par rapport aux personnages, euh, les différentes euh, tenues, les armes, etc. qu'il a qu'on pourra modifier, le monde céleste on ne peut pas encore le voir pour le moment, le talent, ce sont des compétences qu'il faudra que vous mettiez avec des points comme tous les RPG et le journal qui, vous, qui va vous rappeler euh, ce que vous avez à faire. Alors, voyez, c'est quand même assez rapide. voyez Au niveau des combats, ça déchire, honnêtement. Ils me prendre pour un fou. 您只要有赏钱什么活都可干是 Alors là, maintenant, vous voyez en bas, euh, on a. Euh, si je fais défiler, on a les potions qu'on peut prendre. Donc, notre objectif est par là-bas. Je me suis trompé de bouton. Je suis de 哦,那妖魔是从何时开始编冻的? Alors par moment vous allez retrouver un peu dans le style pour monter, escalader un peu à la façon Tomb Raider ou je dirais Assassin's Creed. Vous voyez la façon de se déplacer, mais on va le voir. Alors on ne peut pas sauvegarder pour l'instant, c'est pour ça que ça reste être un petit peu plus long que les autres vidéos. Uh, on ne peut pas sauvegarder, il y a des endroits bien spécifiques pour ça. Daryl, je suis la Voilà, le monde est envahi par ces espèces de trucs bleus là. Non. Non. 这里 我可以做主 就别叫后安 封客追击 Alors, pour pouvoir sauvegarder, évidemment, ce sera soit au feu de camp, comme là, soit sur des hôtels euh, chinois. On va sauvegarder ici. Mais il faut qu'on aille de l'autre côté. Vous ferez attention aussi, il euh, y a des coffres cachés dissimulés un petit peu partout, donc faites bien attention, ne les ratez pas parce qu'il y a des choses intéressantes dedans. Alors on a pris une compétence, Donc, on va regarder. Donc, on a appris la posture du bœuf. Posture basée sur le combat menu, susceptible d'étourdir. Donc, je te suis appuyé sur X pour ça. Alors, on va commencer le combat. On récolte les ressources immédiatement. On a nos potions en bas à droite pour nous, pour à bas à gauche pardon pour nous soigner. Alors, on a un coffre ici. ici ça fait penser un petit peu à, à Tomb Raider ou Assassin's Creed pour se déplacer super fluide et super rapide quoi en combat donc évidemment là c'est des petits chiens mais après vous verrez qu'il y a des plus gros monstres Là vous voyez il y en a un qui est planqué donc il faut, faut prendre son temps aussi hein. pour regarder autour de soi il y a du loot. pas perdre de temps, sa sœur a sifflé. Les petits hôtels qu'on vient de voir là... Fonny, ça. C'est l'un comme bon. Si je n'y suis, je n'y pas... 笑 弄起來。是。 伤得真重啊 entrée 属下惭愧 啊,兇一定會把你救回來。doit aller parler à la majesté. 你有什么麻烦 小受了重伤, 快不行了。 他卖下稳乱<笑> 伯伯,哼,要不死也容易 只是看得见 血脉至亲?那,要是没有…… 萧儿 没关系的 Euh, on va avoir une énigme à résoudre je vais te faire la souris ça sera plus simple donc il faut en fait qu'on ramène euh, le petit truc qui est là au centre donc ici vous changez de disque pour pouvoir bouger jusqu'au centre Il va falloir trouver la bonne combinaison pour ramener le petit rond au milieu 是这枚灵机错位 小白的徒子徒孙叫做莫者 你去乡山目途遥远不知不久 是啊 我和阿兄一起, 把小鸭子吃食物再与你分离太远 你去那里找找吧<笑> 不如咱们去找找那小子和丫头 années plus tard. Allez, 李君借来搜狗<笑> On doit récupérer nos affaires. Ça fait un petit peu long pour la vidéo, les autres sont un petit peu plus courtes. Une fois le monde céleste accessible, vous pouvez construire et améliorer l'atelier pour votre équipement. Donc On va le faire. Donc On peut débloquer celui-là qui va nous permettre d'améliorer les accessoires pour avoir des accessoires de niveau supérieur. Et voyez, pour pouvoir le débloquer, il faut tant de bois de pain, tant de pièces mécaniques. Et c'est en lootant qu'on qu les récupère. En tuant les monstres, et en trouvant les coffres. Donc, on va améliorer. Voilà. Et on peut pas passer au niveau 2 puisqu'on n'a pas les matières qu'il faut. Ici, on n'a pas ce qu'il faut. Voilà. Donc, il y a un. Ça c'est l'atelier d'armes pour obtenir des armes de niveau supérieur. L'atelier de maîtrise pour avoir une meilleure expérience lorsque on nourrit les armes maîtrisées. Ici, l'atelier d'accessoires pour obtenir des accessoires de niveau supérieur. Le laboratoire de fusion niveau 1 et 2 se déverrouille au fil de l'histoire. Utilisez les ingrédients pour le déverrouiller jusqu'au niveau 3. Et ici, l'atelier d'armure pour euh, vous fabriquer des armures. Ou obtenir des armures au niveau supérieur donc là au niveau de l'équipement euh, on peut changer l'équipement de notre personnage pour ça on peut aller dans le menu pour voir ce qu'il a donc il a une épée un foulard Jade gris, épée, vous regardez ce que vous avez dans votre inventaire, donc là on n'a rien, le perso, le monde céleste on l'a vu, la carte on l'a vu, euh, les talents vous les avez vus, les quêtes, donc il qu'on rassemble nos affaires, le journal pour l'instant n'est pas encore disponible, on le voit un petit peu plus tard. Obtenir du ravitaillement des plantes pour le remède de notre sœur, on parle à Taichi. 阿兄 Ok, donc maintenant, on a, on a le journal qui est à jour. Voilà, donc là, on a les lieux. Donc, un sur deux, c'est qu'il reste encore quelque chose à faire. Ici, donc, le personnage, les différents personnages rencontrés jusque là. Ici, les monstres qu'on a rencontrés jusque-là. Et vous voyez qu'il y en a quand même un paquet. Hein. Je descends pas page en bas. Ici, les artefacts que l'on a trouvés jusque-là. Et les voyages. Donc, notre inventaire, notre perso, le monde céleste, la carte, tout ça, on l'a vu. Donc, il va falloir qu'on aille à l'entrée du village euh, pour trouver Wan Yu. Mais je vais essayer de sauvegarder là, on va en rester là. Il faudra donc qu'on aille faire cette quête afin de trouver un élémentaire pour qu'on puisse mettre l'âme de notre sœur qui est une fantôme dans un automate. Euh, donc, elle aura un corps en bois, mais au moins elle, elle n'attirera pas les, les démons puisque euh, son âme pure comme ça. Attirera tous les démons qu'il y a et vous, arrêt, vous arrêterez pas de vous battre. Est-ce que j'ai rien pour sauvegarder dans le coin là Apparemment, non. Faut vraiment que j'aille faire la quête là-bas. Alors. C'est ça Sur la carte sont affichées les quêtes secondaires. Donc vous en avez une là-haut. Mais moi, je cherche une sauvegarde. Alors, il y en a une à 30, 37 mètres. 34, 32, 31, 25... Donc, vous me direz en retour ce que. Ben, voilà, ici au temple. Vous me direz en retour ce que vous en pensez. On va le sauvegarder. Euh, ici. Trouver One New à l'entrée du village. Donc, il euh, faudra qu'on fasse ça. Il faudra qu'on trouve donc un élémentaire pour pouvoir faire ce qu'on a à faire. Vous me direz en retour ce que vous en pensez. Je vous fais plein de bibis, plein de sous -sous. Et On se retrouve très vite pour un prochain expé sur la chaîne Twitch ou autre. Bye bye